Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir mes fils, mes parents, mes amis. Bonsoir à tout le monde dans vos différents pays. Comment vous vous portez, comment vous traversez la période que le monde est en train de traverser maintenant. C'est encore moi, Maître Barnaby Dodi. Et si je suis venu encore devant les caméras ce soir, c'est d'abord pour vous demander comment vous êtes chacun en train de traverser cette période-là, qui est une période très cruciale pour le monde entier. Mais, plus principalement, c'est pour vous donner quelques conseils et vous alerter par rapport aux problèmes qui sont en train de se multiplier sur la toile sur les différents réseaux sociaux. Et de quoi il est question, c'est les, les charlatans, les faux marabouts qui sont en train de sévir. Si ces derniers temps, nous, les têtes couronnées, la petite minorité qui est vraiment et, compétente, qui, fait, qui peut vous rendre service et vous venir en aide, si nous sommes en train de faire. Cette campagne de sensibilisation tout le temps, c'est d'abord parce que le Bénin a déjà été reconnu mondialement comme le pays du, du vaudon, parce que nous avons même une fête nationale dédiée spécialement à cette divinité-là. En plus, vous devez savoir, si vous suivez les actualités, qu'il n'y a pas très longtemps, nos trésors royaux sont revenus dans le pays. Ça a fait que beaucoup de touristes sont venus voir également. Ils se sont instruits par rapport au Bénin. Beaucoup de journalistes ont fait les enquêtes. Et nous constatons que les charlatans et les faux marabouts profitent de cette notoriété que le pays a à l'extérieur en matière de vaudons, de pouvoirs occultes pour pouvoir anarquer les gens. Et leur créer beaucoup de misère. Les plaintes sont en train de se multiplier au jour le jour et c'est vraiment dangereux. C'est dangereux dans ce sens que ça détruit la crédibilité du pays à l'extérieur vis-à-vis de nos partenaires et ça détruit la crédibilité des têtes couronnées, nous qui pouvons aider les gens parce que. Tout le monde a des problèmes dans ce monde-là. Tout le monde a des problèmes. C'est vrai que beaucoup de personnes confondent le vaudon. À, je ne sais pas des activités de magie noire, des activités qui, qui je ne sais comment l'expliquer, mais elles sont néfastes pour les gens. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que c'est la nature. Nous sommes tous des fils de la nature. Nous avons besoin de la nature pour régler des problèmes que jusque-là, la science n'arrive pas encore à régler. Donc, c'est pour cela que je me tiens encore devant les caméras pour pouvoir faire cette sensibilisation-là, vous mettre en garde contre les faux marabouts et surtout contre le phénomène de portefeuille magique. Parce que si vous suivez, sur les différents réseaux sociaux, vous allez voir plusieurs personnes qui s'auto-déclarent maître marabouts, capables de vous venir en aide, de vous réaliser les portefeuilles magiques et tous les problèmes. Mais en réalité, ces personnes-là sont des charlatans, comme je le dis, parce qu'ils vont vous donner de faux espoirs, ils vont vous mettre dans une utopie et finalement vous n'aurez rien du tout. C'est une situation très embarrassante et presque tous les jours, des gens viennent se plaindre. Ils déplorent le fait qu'ils se font anaquer, mais nous ne pouvons pas grand-chose. Parce que ce sont des gens qui sont toujours dans notre pays, il y en a qui sont dans le pays, il y en a qui ne sont pas dans le pays, qui abusent de vous. C'est vraiment déplorable. Mais vous pouvez, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons pouvoir résoudre ce problème-là parce que nous les tête couronnées avec euh, nos regroupements et le pouvoir administratif mis en place maintenant, nous sommes en train de traquer ces faux marabouts là et dans un avenir très proche, nous allons vaincre ce problème là. Parce que si vous constatez, c'est c'est du copier coller que c'est charlatan la fond, c'est du copier coller nous ne faisons plus de vidéos parce qu'on a remarqué que ce sont ces vidéos-là qui, c'est de ça qui s'inspirent pour pouvoir commettre leur forfait. Mais d'autres personnes aussi nous demandent de les faire parce que sans ces vidéos, ils ne peuvent pas croire que telle chose ou telle autre chose existe. Vous comprenez, on est vraiment partagé en plusieurs choses. Et c'est pour, pour pouvoir faire la part des choses que nous mettons surtout l'accent sur le fait que vous devez exiger les pièces d'identité de toute personne que vous contactez. Parce qu'ils font déjà du copier-coller. Vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Ils peuvent copier nos vidéos et en faire tout ce qu'ils veulent et vous baigner comme ils, vous le, ils le peuvent. Vous pouvez les appeler, vous verrez d'autres personnes, ils ont beaucoup de stratégie et beaucoup de moyens. Mais la seule chose qu'ils ils ne peuvent pas faire, c'est qu'ils ne peuvent pas tricher par rapport aux pièces d'identité. Parce qu'il ils va falloir un moment que vous veniez ou que vous leur envoyez de l'argent. Et si vous remarquez que telle personne qui vous dit tel, un tel, ne peut pas vous donner sa pièce d'identité qui répond à son nom, alors là, il y a problème. Parce que je peux vous l'assurer, aucun marabout, aucune tête couronnée ici au Bénin qui font partie de la minorité, je dis bien la minorité, les quelques rares personnes qui peuvent vous aider dans des problèmes spirituels, que ce soit le portefeuille magique, les retours d'affection, les maladies, tout ça là. Aucun de ces marabouts-là ne peut vous dire qu'il a des problèmes avec sa pièce d'identité ou ses attestations et que vous devez envoyer l'argent par le biais d'une autre personne. Si vous rencontrez ces problèmes, sachez immédiatement que c'est du faux. Et je vous alerte vraiment par rapport. Ne vous laissez plus avoir par les faux marabouts, les charlatans qui sont sur les réseaux sociaux. Ils font du copier-coller de tout ce que nous faisons, et ce sont eux qui viennent vous abuser. Exigez toujours de leur pièce d'identité, que ce soit d'abord la première chose, que vous allez leur demander dès que vous les contactez. Vous comprenez? Et si vous comprenez qu'il y a des incohérences par rapport à l'envoi de ces pièces-là, coupez court à tout ce qu'ils sont en train de vous dire parce que vous allez vous faire annaquer et ce sera vraiment dommage parce que vous n'aurez plus aucun moyen de pouvoir les retrouver. Parce que si quelqu'un vous envoie une pièce d'identité, alors, vous pouvez utiliser cette identité, aller porter plainte et Interpol va se charger du reste de l'affaire. Mais si vous restez dans votre naïveté, que vous ne demandez rien, alors vous allez en payer les pots cassés vous-même. Alors, je profite aussi de l'occasion pour pouvoir vous faire une démonstration de la production du portefeuille magique. Et dans un passé très. Il n'y a pas très loin, j'ai fait des vidéos par rapport au retour d'infection, par rapport à ceux qui veulent des malades, ceux qui ont des maladies, et à plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est par rapport au portefeuille magique que je suis là, parce que j'ai remarqué que c'est souvent avec ce, ce service que vous demandez que les gens vous anacquent. Parce que vous ne, je ne sais pas, une fois que vous voyez une vidéo qui ressemble au à, à, à nôtre, aux vidéos des vrais marabouts devraient être couronnées. Alors, vous contactez la personne, vous lui envoyez votre argent, mais sans rien demander en retour, aucune pièce, aucun justificatif. C'est très dangereux. Le numéro avec lequel la personne vous contacte doit être en son nom. La pièce d'identité doit être en son nom. Sinon, ne lui envoyez rien du tout. Et avec ces pièces-là, ces preuves, vous avez la possibilité d'aller vers les autorités compétentes pour pouvoir vous plaindre. Et je vous assure que si c'est au Bénin ici, cette personne se fera prendre, se fera prendre parce que, actuellement, le chef d'état que nous avons et son staff, ils sont en train de faire un travail très remarquable en fonction de tout cela, par rapport à tout cela. Je ne sais pas, si vous suivez les actualités, il y a la cour de répression, il y a beaucoup de choses qui vous permettent de... De, voilà beaucoup de ces cours-là qui sanctionnent et très sévèrement les gens. Ça les sanctionne vraiment très sévèrement. Donc, voilà pour les explications. Faites donc très attention aux portefeuilles magiques qui se font sur les réseaux sociaux parce que c'est que du faux, c'est que du bluff. Si vous contactez quelqu'un, exigez de cette personne sa pièce d'identité. Si dans nos vidéos, nous ne vous montrons pas... Nos visages, ce n'est pas parce que nous sommes en train de nous cacher de quoi ou quoi, mais c'est parce qu'avec la technologie actuelle, ils peuvent utiliser même nos images pour vous faire croire que ce sont de vrais marabouts. Or, la pièce d'identité, alors, ils ne peuvent pas, même s'ils trouvent des photos de nos pièces d'identité et vous les envoient. Comment ils iront chercher l'argent à la banque s'ils si ne l'ont pas Parce que nos services bancaires et tout ça sont très à la fuite. Bon nombre de présidents sont venus voir notre président aussi pour discuter de ce phénomène-là. Et pas plus tard que deux mois environ, le Béninois, le président français aussi est venu. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer une démonstration du portefeuille magique. Voilà ce que nous appelons le portefeuille magique. C'est une enveloppe cousue par nos couturiers nous sur lequel nous faisons des rituels des sacrifices qui n'ont pas besoin de sacrifice humains ou animal pour que ces génies aillent voler de l'argent dans les différents points où on de l'argent pour les mettre dans ce portefeuille et faire votre bonheur. C'est un portefeuille qui n'a pas de conséquences sur vous, sur votre famille, de conséquences sur personne. Dès que vous verrez cette vidéo, que vous êtes intéressé par ce service ou tout autre, appelez, demandez la pièce d'identité. Et vous aurez satisfaction parce qu'on vous expliquera mieux on a envie de tout dire mais on ne peut pas parce que ces gens sont là ils peuvent tout copier et en profiter encore pour vous anarchy donc suivez ce portefeuille qui va vous produire un million de francs tous les jours pendant deux ans voilà je ne pense pas que si ce portefeuille contenait déjà de l'argent je puisse le plier comme ça vous comprenez, je ne peux pas. Parce que c'est ce que les gens font. Ils font des doubles poches, des choses bizarres pour pouvoir vous abuser. Constatez très que dans ce portefeuille, il n'y a rien du tout. Mais ce portefeuille va produire l'argent devant vous. Voyez avec moi. Je le mets, je le referme, je le mets au pied des génies Parce que ce sont eux qui sont détenteurs du tout. Pour voir. Regardez dans cette carrière, ce qui est vide. Mais suivez très attentivement et vous verrez la production qui sera faite. De plus personne ne bouge, de la caméra ne bouge plus. Suivez-moi très attentivement. Dit, dit, Donc, euh, suivez-moi très attentivement et vous allez remarquer que il n'y a aucune chose. Rien n'est en train de bouger. Nous sommes tous là, tous ensemble. Vous avez vu le portefeuille. Les jeunes, je les ai déjà invoqués. Ils sont déjà à pied d'œuvre. Ils sont déjà en train de faire le travail qu'ils doivent faire. Si vous remarquez que si après l'ouverture de cette calibace là, vous, si vous, vous n'avez pas satisfaction, vous saurez en même temps si je suis dans le frais, dans le vrai ou si je suis dans le faux. Mais comme je suis convaincu de ce que je fais ainsi que de ce que mes confrères peuvent faire, vous allez tous ensemble ici découvrir ce portefeuille là avec tout l'argent qui l aura produit. Et je tiens à vous informer également que ce n'est pas seulement pour les travaux du portefeuille magique que je suis là, que tous les travaux qui concernent les retours d'affection, les enchantements, vous qui avez besoin d'enfants, vous qui n'avez pas de mari, qui cherchez un travail, vous qui voulez différentes choses dans cette vie-là, vous pouvez me contacter dès que vous le voudrez et je vous assure que vous aurez satisfaction avec le 30 mètres par abe Je suis au plus de 129, 53. 24, 94, 25, comme vous pouvez le voir sur tout pancarte-là. Et si nous prenons ces précautions, c'est toujours à cause de ces charlatans, hein? ces faux marabouts-là qui utilisent toutes les Russes pour pouvoir vous attaquer. C'est une situation. Je sais que vous êtes exaspérés. Nous-mêmes, nous sommes exaspérés parce que c'est très dangereux et ça ne fait pas du bien à notre pays. Mais que pouvons-nous faire? Donc, ce portefeuille va produire de l'argent pour votre bien. C'est quelque chose dont vous avez besoin et nous sommes à pied de pour pouvoir vous aider. Suivez-moi très attentivement et vous verrez. Donc suivez-moi très attentivement et nous allons voir comment les choses vont se passer. Voilà le portefeuille. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de ce portefeuille là? Ce sont des vrais billets vous pouvez toucher. C'est un portefeuille qui a produit un million de francs CFA rien qu'un coup plus de 10 000. Je ne peux pas tout compter parce que la vidéo risque d'être longue. Mais vous venez de voir la preuve. C'est le mec du Bénin, je suis au plus de 129, 53, 24, 94, 25. Attention aux faux marabouts, exigez toujours les pièces d'identité et soyez heureux dans vos familles respectives. Je vous remercie. Passez une bonne suite de journée.